Donc, on va rester quelqu'un ensemble jusqu'au paiement. Suivez attentivement. C'est très important. Alors, généralement, quand un parrain vous donne son lien, que vous cliquez sur son lien, vous allez tomber sur une page. Le lien que je vous ai montré là, le landing page, si c'est ce lien qu'il vous a donné. Vous allez tomber sur une page telle que le voyagement. Mais ça, ce n'est pas d'abord l'inscription proprement dite. C'est vous êtes en train de vous préinscrire. Donc... Je vais inscrire quelqu'un. Okay. Voilà, je suis en train d'inscrire quelqu'un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 Euh, continuer comme ça. On va mettre le téléphone. OK. La personne. Et on continue. Bon, c'est pas une case obligatoire, hein? OK. Donc, euh, comme c'est un test, il va gagner, gagner du temps. Euh... storage. Donc... Euh...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 où on paye 50 dollars pour commencer cette opération. Bien, maintenant, ici, il euh, y a d'autres points ici. Euh, ici, regardez de côté qui est ici. Euh, le nom, le nom qui est ici, c'est Nim. Euh, je mets son nom. Parcours.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 30 UADT. Ça, c'est le UADT RC20 qu'on appelle 30 UADT. Donc, je clique sur 30 UADT parce que je veux payer avec le UADT RC20. Et on me demande, ils ont laissé des consignes en dessous. On hein. dit on paye, de cliquer sur send. Vous voyez ça? Send. Si je finis de faire le paiement, il doit cliquer sur ça. Très important. C'est pour ça d'aller fait le tutoriel. Ça là, vous de cliquer dessus. Donc, je vais copier d'abord. Voilà, je peux scanner. Le montant payé de 49,95 dollars, pas plus, pas moins. Je copie le montant, l'adresse qui est là. Voilà l'adresse. Mais je peux sur copier. Et je vais payer maintenant et je reviens. Donc, j'ai ouvert mon compte 30 mon compte, euh, UDT. OK? Et donc, je vais payer ça. Je copie l'adresse. OK? Je prends 30 euh, UDT tsf 20.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 Donc, comme le constater, le paiement a été bien fait. Ok, je peux voir le H en cliquant sur View Details. Voilà le H, est là. Donc, le paiement est fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer seulement sur ça. Là. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils viennent. Enfin, ça n'a rien à voir avec la paille qui est là. Donc, je n'en vois rien, en fait. C'est-à-dire, je leur prouve que j'ai payé. Donc, j'ai écrit là que si j'ai fini de cliquer sur ça, là, de finir de faire le paiement,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 Parce que vous n'avez pas parrainé, que vous ne voulez pas parrainer, vous attendez que vos, vos parents fassent le travail pour vous. OK, là, vous allez attendre un peu. C'est à deux options. Soit vous-même, vous travaillez. Là, ça va vite. Et ceux qui travaillent, ce sont les bronzes. Vous mettez deux et vous firmez deux, deux, deux. Tout le monde, sans exception. Deux, deux, deux, deux, deux, deux. Jusqu'à la treizième génération. C'est là que vous pouvez avoir 4095 dollars par an. Alors, mesdames et Messieurs, c'est Lambert Vous venez donc d'apprendre comment faire un enregistrement. En fait, je, je n'ai fait que filmer une de mes anciennes vidéos qui était un peu plus longue, qui montre comment euh, comprendre le business, comment comprendre et puis comment développer en, en s'inscrivant. Moi, je me suis inscrit ça fait une semaine. Regardez ici dans le livre leader, Leaderboard. Euh, dans ma toute première vidéo, il y a une semaine, je n'étais pas sur la ligne des Leaderboards. Mais regardez là aujourd'hui, je suis ici. Parmi ceux... Je suis 97e sur la liste, donc euh, sur 100 personnes dans le monde entier, mon pays a désormais son drapeau affiché sur la, dans la cour des grands. <rire> et je ne vais pas rester 97e, non. Moi, je vais monter à la tête pour lutter, la tête à elle est 5 premiers du monde entier, où il y a le cinquième e c un nigérien. je lui dis bravo, et donc il faut que l'Afrique aussi soit représentée à la tête ici. Et pourquoi pas prendre la première place ici, c'est ce que nous allons faire maintenant. Moi, j'ai fait des affaires où plus de 500 inscrits qui ont payé. Donc ici aussi, nous sommes en route pour cela. Je dis bravo à tous, tous les Africains qui sont de se jeter. Je vois ici trois pays africains, quatre, je crois. Il y a le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Et puis je vois que le Nigeria, et puis quoi euh, depuis le Cameroun, voilà voilà les pays africains qui sont représentés ici dans ce système. Je tiens à vous remercier. Euh, je vous ai appris aujourd'hui comment faire une adhésion. Mon lien en dessous, écrivez-vous. ou prenez le lien de la personne qui vous a informé. Attention, si ce n'est pas moi qui vous ai informé, alors prenez le lien de votre sponsor. Moi, je n'ai pas à prendre le fier des gens. Mais si personne ne vous a parlé de ça, que vous avez écouté cette vidéo et que vous n'avez pas de lien... Mon lien est en dessous. Utilisez ça pour vous enregistrer. Mais si vous avez été envoyé par quelqu'un d'autre, n'utilisez pas mon lien pour vous inscrire. Ces personnes sont certainement mes messieurs. Donc, enregistrez-vous en bas de Vous aurez toujours un parachutage qui vient du système. Je vous remercie.